Dans le cadre de la formation Moodle que vous suivez, vous avez besoin d'un utilisateur, un élève, en fait, pour tester les fonctionnalités de suivi aux participants. Et donc, pour ça, vous aurez besoin ici d'aller inscrire un nouvel utilisateur, ici, et vous allez le chercher ici par son nom. Cependant, l'utilisateur, en fait, on va le créer pour vous. Donc, comment on va fonctionner? C'est qu'on va vous demander de retourner euh, dans votre boîte courriel, vous avez reçu une confirmation suite à votre, inscri à votre inscription. Donc, je vous invite à copier ici euh, ce titre afin de retrouver la confirmation. Une fois retrouvée cette confirmation-là, vous allez avoir moyen de modifier vos réponses. Donc, pourquoi faire ça? C'est que ici, dans le bas du formulaire, donc, je vais le compléter là, afin de pouvoir passer à l'autre la, question, ou peut-être même je pourrais. Si je dis « Désirez-vous qu'un compte utilisateur temporaire vous soit créé afin d'évaluer l'environnement? » Donc, vous aviez répondu oui, mais euh, lorsqu'on fait suivant, ah, c'est ça, je suis invité à, à marquer des choses. Lorsque vous faites euh, suivant, vous, vous aviez déjà complété, donc ça ne vous causera pas d'ennui. Les gens qui ont répondu oui, ça, vous n'aviez pas ça, ça vient d'être ajouté. Donc, on vous invite à fournir les renseignements euh, de votre élève dans le fond du compte utilisateur que nous allons créer pour vous. C'est-à-dire le nom, euh, un nom fictif, un prénom, et puis euh, un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe que vous seul connaîtrez. Et ça, ça va vous permettre d'avoir un utilisateur élève à l'intérieur de votre cours. Donc, on attend ça de votre part. Euh, D'ici la fin de la journée de jeudi, là, qui, fait le, la, qui fait suite à la formation, afin que vendredi, le, le lendemain, vous puissiez expérimenter avec euh, le compte élève qui aurait été créé là, pour le vendredi. Donc, c'est la procédure qu'on vous demande de suivre afin d'avoir un nouvel élève à l'intérieur de votre cours.